Bonjour à tous et à toutes, au programme de cette vidéo du cycle 4, thème mouvement et interaction, la modélisation d'une interaction par une force. Sans plus attendre, c'est parti Alors, petit rappel rapide sur les interactions. Deux objets sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre. Ils exercent mutuellement une action l'un sur l'autre et l'action peut être de contact ou à distance. Alors pour plus d'informations, vous pouvez aller visionner la vidéo « Les interactions et diagramme objet interaction. Le lien doit s'afficher en haut, et puis il est également dans la description de la vidéo. Lorsqu'on veut modéliser une action exercée par un objet sur un autre, on va le faire en utilisant le concept de force. Ici, c'est le ressort qui exerce une force sur la masse qui l'empêche de tomber. Rien de compliqué pour l'instant. On utilise les mathématiques et c'est pour ça qu'en physique, on a besoin des mathématiques. Et pour modéliser une force, pour la représenter sur un schéma, on va utiliser un segment fléché qu'on appelle également un vecteur force. C'est donc un segment, une portion de droite, auquel on rajoute une flèche à son extrémité finale. On le note vecteur force avec une lettre, ici le F comme force, et au-dessus une flèche qui va de la gauche vers la droite. Bon, c'est simplement la notation mathématique, c'est comme ça. Il faut simplement le savoir et l'utiliser. Un vecteur force possède quatre caractéristiques. La première, c'est son point d'application, c'est-à-dire le point de départ de mon segment fléché. Ce point de départ dépend de la nature de l'action qu'on modélise. Si c'est une action de contact, le point d'application est le point de contact. Si c'est une action à distance, le point d'application sera le centre de l'objet qui subit l'action. En image, ça donne ça. La force exercée par le ressort sur la masse modélise une action de contact. Le point d'application est donc le point de contact des deux objets, le point de contact entre mon ressort et la masse. Deuxième caractéristique, un vecteur force possède une direction. C'est-à-dire que pour tracer mon segment fléché, mon vecteur force, il me faut une droite. Et cette droite... C'est la droite selon laquelle la force s'exerce. Et bien entendu, la direction, la droite, passe forcément par le point d'application de la force. Alors, sur notre schéma, la force exercée par le ressort sur la masse s'exerce verticalement. La redirection est donc la droite verticale qui passe par le point d'application. Facile, non Troisième caractéristique, le sens. Ah, sens et direction, ce n'est pas la même chose en physique. Le sens va nous renseigner sur l'action de la force sur l'objet étudié et va finalement répondre à la question vers où la force s'exerce-t-elle sur la direction et oui, j'ai une droite, j'ai un point d'application sur cette droite. J'ai donc deux sens possibles. Et c'est l'action de la force sur l'objet qui me dit quel sens je dois prendre. Alors toujours notre exemple, la force exercée par le ressort sur la masse retient la masse. Elle s'oppose donc à la chute de la masse. C'est donc une force qui est orientée vers le haut. Dernière caractéristique de notre segment, de notre vecteur force, sa valeur. La force s'exprime en newton. Et pour donner la valeur de la force en newton, on va utiliser la longueur du segment fléché. Alors attention ici, si on donne une échelle, il faut évidemment la respecter. Par contre, si on ne donne pas d'échelle, on va tracer le vecteur force avec la longueur de son choix. Attention, on reste raisonnable, ni trop petit, ni trop grand. Ici, on me dit que la force est de 1 newton. On me donne une échelle de 1 cm pour 0,1 newton. Alors, il faut que je trace un segment de 10 cm avec la flèche vers le haut. Pour donner le sens. Et eh bien, le voici. C'est simple au final. Il suffit simplement d'être méticuleux et bien concentré. Un dernier mot sur l'équilibre statique. Alors, on parle d'équilibre statique lorsqu'un objet est immobile. Dans ce cas-là, les forces qui s'appliquent sur l'objet se compensent. Alors, je ne dis pas qu'elles s'annulent, je dis bien elles se compense. Et si je n'ai que deux forces qui se compensent, alors on dit qu'elles sont opposées. C'est-à-dire qu'elles ont la même direction, la même valeur, mais des sens différents. Et c'est le cas ici. Lorsque ma masse est immobile, la force est exercée par le ressort sur la masse est opposée à la force exercée par la Terre sur la masse. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous éclaircir les idées. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour profiter de toutes les vidéos à venir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du cycle 4. Et en attendant, n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Et même très facile.